Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici on se nourrit que du bon. Un jour Keto dans ma vie. Euh, Aujourd'hui j'ai pris congé et euh, en attendant mon congé annuel, si on veut. Donc j'ai pris juste un, une journée pour profiter du long week-end et je vais vous partager cette journée euh, que je veux une journée de relaxation journée de relaxation je me suis levée tard j'ai fait une bonne grasse matinée et donc je vais prendre quelque chose à manger après je vais faire une petite course et après on va relaxer si vous êtes avec moi j'espère que vous allez vous allez aimer cette journée comment est-ce que je la vis en tout cas hmm, j'espère que ça va vous inspirer comment vous pouvez passer une journée keto en temps de relaxation <rire> Aujourd'hui, j'ai une folle envie de manger les crêpes, crêpes keto carnivore, vraiment faible en glucides. Et pour cela, je vais utiliser ces deux œufs. Je vais utiliser juste une cuillère de euh, cheese, cream cheese, fromage en crème. Je vais mettre un petit peu de zentangom. Je mets euh, la poudre de protéines de blanc d'œuf que voici, qui est zéro, zéro glucides. Et un petit peu aussi de gouttes de protéines. En fait, je vais mettre une cuillère ici et une cuillère là. Et pour les arômes, je vais mettre la cannelle, la vanille et un petit peu de levure. Donc, ça sera tout. Très simple, je vais mélanger tout ici et je vais mixer et frire. Et je pense que je vais l'accompagner avec du bacon et ça sera miami. <rire> mon du final j'ai un bacon de salade de poulet mon bacon mes crêpes et j'avais le goût de mettre un petit peu de fruits de, de bleuet est ce que c'est pas parfait ça ça c'est pour les affamés car <rire> Ensuite, j'ai fait une course très rapide pour faire quelques achats, épicerie et regarder un nouvel aspirateur parce que les enfants ont brisé l'aspirateur. Si vous avez des enfants, vous comprenez. Mais après ça, très très rapidement, nous sommes allés donc relaxer. Mmh, ici, c'est le calme. Ici, c'est zone de relaxation. Malheureusement, je ne suis plus vraiment fini. Et donc, ici, je suis dans la cabine. J'essaie de, de filmer, mais c'était pas très, très évident. Et oui, bon, ici, je fais des folies. faites pas attention à moi. C'est juste des folies. C'est le temps de manger. Dommage, ici, on ne peut pas prendre les, les vidéos ni les photos. C'est un bel environnement, mais euh, je vais juste filmer le repas. Alors, on va essayer d'être keto, keto, keto. Là, j'ai un buns avec de la salade, des légumes et j'ai apporté mon pain. <rire> j'ai apporté mon pain keto donc pour rester vraiment fidèle à ma façon de manger. Donc, c'est ça pour le deuxième repas de ce jour de relaxation. La relaxation se passe très, très bien. Et donc, en tout cas, dommage que je peux pas filmer. Mais, en tout cas, on va se régaler. Me, wow, this is huge grow. <laughs>